Non, non, chers amis martiens, tout le monde n'est pas français. Être français suppose une alchimie merveilleuse. Être français, c'est être de langue française. La langue française, notre mère, est le merveilleux outil d'exercice de notre intelligence et de découverte des humanités. Un français, c'est un européen d'expression française. Être français, c'est appartenir à une lignée qui vient du fond des âges. Le peuple français demeure l'héritier des gallo-romains. Selon le grand démographe Jacques Dupaquier, la composition ethnique du territoire national est restée quasiment inchangée jusqu'au début des années 1970. Être français, c'est appartenir à une civilisation, la civilisation européenne et chrétienne. Être français, c'est partager la mémoire des poèmes homériques, des légendes celtes, de l'héritage romain, de l'imaginaire médiéval, de l'amour courtois. Que l'on soit chrétien ou non, les valeurs chrétiennes du monde sont un élément de l'identité française. Être français, c'est partager une histoire, une mémoire. Être français, c'est partager la fierté de la grande épopée nationale, de la monarchie, de l'Empire et de la République. La patrie, c'est la terre et les morts. Être français, c'est partager l'amour d'un territoire, de ses terroirs différents, de ses paysages variés,